Dans les blocs d'App Inventor, on a un onglet particulier qui est l'onglet des listes qui comprend les blocs spécifiques à la manipulation des listes. Alors ces listes en général, je vais les déclarer comme des variables. Vous voyez ici, je vais déclarer la liste des ingrédients sous le nom de variable ingrédients au pluriel. Et au début de l'application, je vais initialiser la liste des ingrédients à une liste vide avec la commande « Create a list ». Et puis un petit peu plus tard dans le programme, quand je vais par exemple m'occuper de la pizza classique, eh bien je vais dire que la liste des composants, la liste des ingrédients, eh c'est la sauce tomate, la mozzarella et le jambon. Et pour affecter cette liste à la variable ingrédients, eh bien je vais utiliser le bloc make a list. Alors vous voyez dans la colonne centrale que là on a pas mal de composants qui permettent de manipuler les listes. On peut par exemple sélectionner l'item de la liste qui se trouve à l'index que l'on donne en entrée. On peut rechercher l'index d'une valeur dans la liste. On peut demander quelle est la longueur de la liste, etc. Le mieux pour se familiariser avec ces blocs de liste, c'est de s'en servir. Alors j'ai initialisé une variable liste des ingrédients, ici, que je crée comme une liste vide au départ. Et avec ce bloc ici, j'initialise... Cette liste, je mets, je mets à jour la liste des ingrédients avec une liste, mais que liste dans laquelle il y a tomate, mozzarella et olive. Alors comment est-ce que je vais évaluer ces blocs sans écrire un programme Eh bien, c'est une technique qui est disponible quand vous êtes connecté en mode Wi-Fi ou en mode USB avec votre téléphone. C'est l'instruction « Do it ». Si vous cliquez droit sur une instruction qu'on peut évaluer, vous avez l'instruction do it. Et vous voyez qu'ici, cette instruction, elle me dit que la variable contient tomate, mozzarella et olive. Et si maintenant je fais do it sur create empty list que j'affecte à la liste des ingrédients, et eh bien maintenant, mon instruction do it sur la variable globale liste ingrédients, elle me dit qu'il n'y a plus rien dedans. Donc cette fois-ci, je réinitialise ma variable avec une liste de trois ingrédients. Do it. Alors maintenant que j'ai cette variable liste avec trois ingrédients, je vais me servir de différentes instructions. Je peux sélectionner dans la liste des ingrédients l'index numéro 2. La valeur à l'index numéro 2. A votre avis, qu'est-ce qui va répondre Alors faites une pause avant de regarder le résultat. Clique, do it. Il me dit que c'est mozzarella. Vous voyez que mozzarella, c'est et c'est la valeur qui est à l'index 2, c'est ce que me répond ou me renvoie à ce bloc. Si maintenant je demande ce qu'il y a dans la liste des ingrédients à l'index 0, à votre avis, qu'est-ce qu'il va répondre Faites une pause, do 8 il me génère une erreur, il me dit que on ne peut pas demander l'item 0 dans une liste, qui est au Mademoiselle et l'olive, la valeur minimum de l'index est de 1. Donc, dans ce cas-là, vous avez une erreur. Et c'est le genre d'erreur qu'on fait quand même assez fréquemment dans les programmes. Alors, l'instruction « Select », c'est une instruction qui est très souvent utilisée. Donc, rappelez-vous bien comment elle fonctionne. Ensuite, l'autre instruction qu'on utilise beaucoup, c'est de demander l'index d'un objet dont on connaît la valeur. Alors, si je demande l'index de mozzarella dans la liste des ingrédients, je vous rappelle que ce qu'on a mis dans cette liste, c'est « Tomate mozzarella » olive. Donc, quel est l'index de mozzarella dans la liste De it. C'est 2. On a bien mozzarella qui est en deuxième position dans cette liste. Et si maintenant je demande l'index de moza qui n'est pas dans la liste, dans la liste des ingrédients, qu'est-ce qu'il va me répondre Il va me répondre 0. Donc, quand il renvoie 0, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. On va faire une autre tentative un peu différente. J'ai initialisé une variable var qui est un Chaîne de caractère, donc ça n'est pas une liste. Donc, à votre avis, si je repose la question, quel est l'index de Moza dans la variable textoire qui n'est pas une liste Qu'est-ce qui va me répondre Do it", erreur. Vous voyez qu'ici, l'opération index in list ne peut pas, n'accepte pas les, arg les arguments Moza et Lo, parce que LO n'est pas une liste, c'est une chaîne de caractère. Donc, quand on applique un bloc de liste à une variable qui n'est pas une liste, et eh bien, on a une erreur. Autre chose qu'on utilise souvent, c'est la longueur de la liste, en particulier pour vérifier qu'un index ne dépasse pas la longueur de la liste. Alors, la length of list, ou longueur de la liste des ingrédients, à votre avis, c'est quoi la réponse C'est 3. On a 3 éléments dans la liste, donc la longueur est 3. Et si je demande la longueur de la liste quand j'utilise une chaîne de caractères, eh bien, on va avoir là aussi une erreur. Bon, là, c'est plus la peine que je le répète cet exemple, vous aurez compris. Une des commandes qu'on peut utiliser pour justement savoir si une variable est une liste ou pas, donc si on peut utiliser des blocs de liste, c'est la commande « is a list » ou « est une liste ». Si je demande si la liste des ingrédients est une liste, il va me répondre « vrai »« true ». Et si je demande si la variable textvar est une liste, il va me répondre faux. Donc vous voyez que là, j'ai une réponse faux quand la variable n'est pas une liste. Parfois, c'est bien pratique d'utiliser cette fonction. Alors vous avez un certain nombre d'autres fonctions. Vous pouvez par exemple ajouter un item à la liste. Par exemple, ici, j'ajoute du parmesan à la liste des ingrédients. Je fais do it. Maintenant, pour vérifier, je fais do it là-dessus. Et je vois que j'ai tomate, mozzarella, olives et parmesan qui été ajoutés. D'autres choses qu'on peut faire, c'est de remplacer une valeur par une autre pour un index donné. Donc là, je vais remplacer la troisième valeur, je crois que c'est les olives, par de la salade. Je fais un do it, Et ensuite, j'évalue la variable liste des ingrédients avec un do it, et là, je vois que les olives ont bien été remplacées par de la salade. Ça marche. Ce que je peux faire aussi, c'est supprimer un ingrédient. C'est-à-dire, je peux supprimer la valeur à un index. Do it. J'ai supprimé le numéro 3, donc j'ai supprimé la salade, si je ne me trompe pas. Voilà, il me reste tomate, mozzarella, parmesan. Je recommence. Do it again. Donc là, j'ai supprimé parmesan. Et si je recommence encore une fois... Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, j'ai une erreur parce que je cherche à supprimer l'index 3 d'une liste de longueur 2. Vous voyez que je n'ai plus que tomate et mozzarella dans cette liste. Bien, ça, on le verra dans la pratique, tout ça. Mais ce que je voudrais vous mentionner, c'est que très souvent, on manipule les listes dans le cadre de boucles. Par exemple, on peut avoir des fonctions qui doivent parcourir toute la liste des ingrédients. Par exemple, pour chaque ingrédient, eh bien, on va rajouter le nom de l'ingrédient à une variable, ici, qu'on va nommer résultat. Et ce résultat, on le renvoie à la fonction à plante qui s'appelle listToText. Donc, cette fonction-là va nous renvoyer la concaténation avec un retour à la ligne des ingrédients. Et là, si j'évalue ça, eh bien, je vois qu'il m'a donné la liste tomate mozzarella puisque j'avais plus que deux composants. Voilà, on a terminé la revue des blocs de listes. Ce que je voudrais mentionner pour terminer, c'est le fait que, contrairement aux variables de type chaîne de caractère ou nombre, les listes ou les variables de type liste ne portent pas le contenu de ces listes, mais l'adresse ou la référence à l'endroit où se trouve cette liste. Ça a plusieurs implications qui sont très intéressantes, mais aussi dangereuses. C'est que quand on affecte une variable de type liste à une autre, par exemple ici j'affecte liste des ingrédients à autre liste, et eh bien les deux variables désignent une seule et même liste, puisque ce qu'on a copié de l'une à l'autre, et eh bien c'est l'adresse ou la référence à la liste la liste elle-même n'a pas été dupliquée, donc si je change un ingrédient dans liste ingrédients, et eh bien je change aussi le même ingrédient dans la variable autre liste, puisque c'est la même liste pour que les listes soient séparées, il faut utiliser la fonction « Copie liste à liste ». Et dans ce cas-là, on a à la suite de cette instruction deux listes différentes. On peut les manipuler ou les modifier donc de façon indépendante. C'est quelque chose qu'on utilisera par la suite et c'est bien pratique, mais c'est aussi assez dangereux. A priori, vous ne serez pas trop concerné par cet enjeu dans le projet en cours, mais gardez en tête qu'on ne peut pas manipuler les variables de type liste exactement de la même manière que... Les variables de type chaîne de caractère ou nombre. Allez, à plus